Salut à tous et à toutes, c'est Tipsatex Et on se retrouve aujourd'hui pour un premier clip petit dimanche commenté Alors on va directement passer au clip de Optics avec Simple pour shot et un dernier headshot pour un triple headshot avec une gratuite GG à toi Alors maintenant on va passer à ce qui est administratif pour la Tips plan. Il faut savoir que j'ai lancé un tout nouveau une toute nouvelle série euh, dont ça sera le mercredi et le vendredi où je filerai avec euh, les membres de la Tips ou Trickshoté alors dites-moi si le nouveau concept vous, uh, vous intéresse. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci à tous et à toutes, c'était Atex.